souvent retrouvé dans des situations difficiles. Au bout d'un moment, on s'y fait. Mais là, c'était une situation très, très difficile. Ah. Ah. C'est pas venu ici Dégagez oh C'est toi qui a tiré bah Non. C'est toi Non, ah non, non. pardon. Je suis désolé. C'est pas mon truc, moi. Je suis plus à l'aise avec des bouteilles. Des bouteilles Allez, dégommez-moi ces minables. Let's yeah. go. C'est pas du bon, celui-là C'est pas grave, t'as pas le droit C'est du gâchis Quand faut y aller, faut y aller Si t'es mort du whisky, t'en boiras plus La fin, tu si pas toujours les moyens, Robert Mais tu vas lâcher cette bouteille, oui Et la morale T'en fais quoi de la morale, hein La morale, elle me prie dans les oreilles, bouge ton cul et lâche cette bouteille Et tes enfants Tu leur dire à quoi tes enfants Tu leur faire un balancer des bouteilles de whisky pour sauver sa peau C'est ça que tu vas leur dire J'avoue, c'est pas glorieux Mais tant pis Comme on se retrouve. Canari T'as rien à faire ici. Et tu le sais. Ce que je sais, c'est que t'as intérêt à déguerpir d'ici. Le chemin de fer... Ne souffre aucune concession. Je sais. Mais le gouverneur n'approuve pas vos méthodes. Ah ouais? Ouais. Moi, le gouverneur, je m'en cogne. Ah ouais? Alors, t'as plus de munitions Si, sur mon cheval. On nous combat. un linge humide, une bassine, un couteau et du fil à coudre. Il n'y a rien à faire, il, il faut la chauffer. Ça va pas, non C'est une créature de Dieu. Nous devons tout mettre en œuvre pour le sauver. Il n'y a pas grand-chose à sauver. Nous tâcherons de sauver ce pauvre homme. Oh. Coute, que coute eh. ah, Quoi eh. ah. Quoi C'est toi un musicien. Vous me reconnaissez. Oh. Oh. Je vais prendre des cours de musique. jouer déjà de quelque chose. Des percussions un peu. Je vais apprendre à chanter. Ah, hmm. ah je vois. C'est grave. Ah. ah non, non, non. Il ah. jamais trop tard pour commencer. Faites-moi là. La. La... La... La... là. là, là. <rires> oui, c'est bien, c'est bien. Choisis pas toujours ses élèves. Il faut l'achever. Ce n'est pas un morceau de viande. Techniquement, c'est... Lâchez ce hachoir. Oh. Comme vous voudrez. Ah bah bien. Bravo. Suifant Chacun sa voix, son chemin de fer. Accroche ton wagon à ton voisin. Chacun sa ouh, mais quel bel animal que te voilà fier et musclé. Et tu vas où comme ça D'accord. Chacun savoir son chemin de fer. Accroche ton wagon à ton voisin. <musique>